Bonjour les amis, j'espère que vous allez bien. Je suis ici à Las Galletas dans le sud de Tenerife. Vous voyez devant la plage, il fait 25 degrés cet après-midi. Donc, c'est merveilleux. Dans cette vidéo, je voudrais vous parler du choix des indicateurs. Lorsque vous commencez en trading, vous avez accès à des plateformes de trading et à un choix énorme d'indicateurs. Il y a des milliers d'indicateurs. Alors, comment pouvez-vous faire votre choix? Eh bien, euh, ce qui est important, c'est d'utiliser des indicateurs qui réellement vont vous aider à prendre la décision de savoir si c'est le moment de prendre un trade, s'il faut le prendre dans le sens de la hausse ou dans le sens de la baisse. Effectivement vous n'avez que deux choix, soit de vous pensez que le marché va monter, soit de vous pensez que le marché va descendre et c'est pour cela que des indicateurs peuvent vous aider. Alors on utilise des indicateurs pour différentes unités de temps, moi je regarde les unités de temps à partir du 4 heures jusqu'au 1 minute et même moins puisque maintenant je trade également en TIC, donc c'est très très rapide, mais les indicateurs que j'utilise vous donnent vraiment des informations très très pertinentes. Et j'utilise 5 indicateurs, pourquoi Parce que j'ai fait une sélection de différents indicateurs qui vont me donner une confirmation de ce que dit un, deux ou trois indicateurs. Donc si j'ai une, une convergence de signaux qui me disent oui là le marché il va probablement monter on n'est jamais sûr à 100% mais si j'ai un indicateur de 2, 3, 4 indicateurs sur 5 et un indicateur qui va m'indiquer le meilleur moment pour rentrer en position et eh bien à ce moment-là effectivement je rentre en position et j'ai des indicateurs qui vont me dire également quand il est le moment de sortir d'une position car c'est important aussi, vous pouvez très bien gagner pendant quelques secondes et puis que le marché fait une correction et que vous perdiez. Donc il est très important de savoir également sortir à temps. D'autant plus quand on fait du scalping avec la méthode que j'utilise, Donc, l'objectif est de faire entre 95% et 100% de trades gagnants tous les jours, donc il est important d'avoir des indications, des indications claires et précises. C'est pour ça que j'utilise ces cinq indicateurs et avec le temps ça fait des années que je les utilise, je les maîtrise parfaitement et euh, j'ai parfois des, des, des signaux qui me disent euh, là je suis sûr à 100% pratiquement que le marché va monter ou que le marché va descendre et à ce moment-là je peux vraiment prendre une position en toute confiance et je sais que je vais gagner sur ce trade-là. Donc si vous cherchez des bons indicateurs, regardez donc des indicateurs qui réellement vont vous donner des indications précises de quand rentrer et quand sortir d'un mouvement. Donc Moi j'explique tout ça dans ma formation au Scalping, Donc vous avez un lien ici au-dessus et en dessous de la vidéo qui vous permettent si vous cherchez une méthode de trading rapide d'acquérir cette méthode et de pouvoir trader avec un taux de réussite qui avoisine les 100% très rapidement. Il ne vous faudra pas des semaines avant de maîtriser cela, vous pouvez très rapidement, en un ou deux jours vous aurez fait le tour de mes vidéos et vous aurez cette méthode que vous pouvez tester d'abord sur un compte de démonstration, bien sûr c'est ce que je conseille, et puis commencez avec un petit capital sur un compte réel et vous verrez que vous obtiendrez les mêmes résultats que sur un compte démo, si psychologiquement vous tenez, vous tenez le fait que vous jouez vraiment là avec de l'argent réel, c'est différent de lorsque vous tradez avec un compte virtuel. Donc moi ce que je vous conseille, utiliser des indicateurs parce que c'est vraiment très utile. Je ne pourrais pas trader sans indicateurs. Il y a, il y a des personnes qui, qui tradent sans indicateurs, moi je ne pourrais pas. Ça fait 10 ans que je fais du trading et dix ans que j'utilise des indicateurs. Donc, je n'ai pas la méthode pour trader sans indicateurs, mais en tout cas, ma méthode est très efficace. Donc, c'est ce que je vous conseille. Choisissez des bons indicateurs. Ça, ça ne sert à rien d'en de, utiliser 15 ou 20 mais vous pourrez obtenir des bons résultats très rapidement avec une méthode de trading efficace. Voilà je vous dis à très bientôt, merci d'avoir regardé cette vidéo et si vous souhaitez voir d'autres vidéos abonnez-vous à ma chaîne YouTube. Je vous dis à très bientôt, au revoir.